Bonjour à tous, donc euh, je voulais vous présenter euh, une vidéo d'une minute trente sur euh, comment euh, sera le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire une société euh, totalitaire de contrôle absolu avec euh, différents passes, qu'ils soient sanitaires, euh, carbone, on en entend déjà parler. Euh, je pense aussi qu'il y aura un pass internet, tout ça lié... Euh, à l'identité numérique, au crédit social. Donc, euh, moi je pense que euh, pour euh, retarder les choses, euh, il faut prier, redoubler de prières, faire pénitence, et euh, multiplier les bonnes actions pour attendrir euh, Dieu, pour... Euh, voilà, pour calmer sa, sa, sa colère, sa justice. Et d'un point de vue euh, temporel, je pense qu'il faut faire une grève générale, mais pour les bonnes raisons, c'est-à-dire contre cette dictature totalitaire qui se met en place, et pas seulement contre euh, la hausse de la vie, euh, du coût de la vie, euh, ou la casse des services publics et du modèle social. Donc je, je pense qu'il faut vraiment... Euh, Lutter pour le, les, les, les, les choses essentielles que sont euh, cette montée de la dictature euh, qui, euh, qui euh, si on ne fait rien, euh, sera mise en place dans quelques années. Que Dieu vous bénisse et bon visionnage.